Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de personnages ou d'une série de personnages iconiques, les IG, IG-88 et IG-11. Allez c'est parti Allez, comme d'habitude, je vais vous présenter euh, les cartes. On va d'abord lire les cartes de profil. On lira ig 88 et IG11 en même temps parce que il y a euh, des euh, divergences, mais il y a aussi des choses en, en commun. Et puis je pense que c'est intéressant en fait de les comparer. Et puis ensuite, on ira voir les cartes d'amélioration et puis euh, également les cartes d'ordre. Allez, on commence avec euh, donc les cartes de profil. Et euh, donc pour euh, le coup, on est sur 110 points pour euh, IG-88 et 105 pour IG-11 on se rendra très rapidement compte que de toute façon IG-11 doit se jouer lui aussi à 110 donc on y reviendra euh, attention ce sont des soldats droïdes ça a son importance puisqu'on verra tout à l'heure qu'il y a la possibilité d'avoir un alter ego qui apporte des choses mais il ne les apporte pas aux droïdes donc ce sera vraiment un bon moment de se poser la question de savoir si ça euh, donne intérêt. On a euh, 5 euh, en vie euh, et euh, 2 euh, en suppression, on va le défendre en rouge naturellement puisqu'on est sur une armure. Euh, IG88 va euh, surge en critique alors que ig 11 va surge que en touche. Euh, déjà là, franchement, euh, bah, c'est moche, je trouve, c'est un peu dommage. J'ai pas parlé des affiliations, c'est important. IG-88 euh, va être en affiliation avec le collectif ou euh, l'Empire. Et franchement, ça va lui permettre de cohabiter euh, avec des forces de frappe qui sont vraiment, vraiment très puissantes et qui seront cohérentes avec son profil. Alors que IG-11, euh, lui, euh, sera jouable en Empire et en rebelles, là aussi c'est une bonne chose, je pense, parce que offrir IG11 euh, à la rébellion, euh, déjà c'est fluff, et puis euh, ensuite ça va leur permettre euh, d'avoir vraiment un agent euh, qui tape fort. Alors oui, il hein, y a des agents qui tapent très fort euh, chez euh, chez les rebelles, mais un de plus, on va pas euh, bouder euh, sans plaisir. Au niveau du mouvement, euh, on est euh, on est à deux. Euh, au niveau euh, des armes. Alors, on aura les deux euh, mêmes armes euh, à distance, hein, puisqu'on a le E11 et le DLT-20. Euh, euh, pour IG-88, euh, le premier, le E11, va bénéficier du perforant 1, tout comme euh, IG-11, mais il va avoir euh, polyvalent. Euh, donc le polyvalent, c'est quand même assez euh, sympa, puisque quand vous faites une, une attaque à distance, euh, vous pouvez l'utiliser même si vous êtes engagé. Alors attention, vous ne pouvez pas l'utiliser pour viser le close hein, mais vous pouvez tirer à l'extérieur du close puisque elle a une portée de 1-3 elle n'a pas une portée close 3 donc vous ne pouvez pas tirer dans le, dans, le, dans le close dans lequel vous êtes mais vous avez quand même la possibilité de tirer quand vous êtes engagé. Euh, C'est intéressant, ça permet euh, voilà, de continuer à offrir du soutien et puis euh, de soustraire à l'adversaire cette idée qu'il pourrait avoir de se dire tiens je vais euh, je vais euh, je vais engager ig88 -IG pour l'empêcher euh, de servir de soutien ben là euh, voilà c'est euh, il peut quand même euh, continuer à le faire en tout cas avec l'arme 11 on remarquera également que euh, le dlt euh, tire à 14 euh, à la fois pour euh, pour euh, ig11 et ig88 puisque c'est la même arme euh, là on est sur du coup un profil qui va être actif très rapidement euh, qui avait en capacité euh, de taquiner sa prime assez rapidement, hein, commencer à épuiser sa prime assez rapidement puisque ce sont des chasseurs de primes, euh, enfin ils ont la possibilité d'être en, en modification chasseur de primes, nativement ou pas. Et euh, voilà, c'est quand même à signaler parce que la portée 1-4, c'est une portée qui est quand même assez forte, assez longue et euh, souvent bah, on tire autour 1 et assurément euh, autour 2. On va regarder euh, les mots clés, on va d'abord lire ceux qui sont euh, euh, identiques en fonction de la carte. Donc on va retrouver Armure 1. Euh, là aussi, euh, ça fait beaucoup, je trouve, parce que on va pouvoir annuler jusqu'à un résultat touche. On est quand même sur une défense rouge. Euh, voilà. Ce, ça, ça, commence. <rire> là, déjà, on commence à se dire, ouais, pour 100 points, euh, c'est pas mal. Euh, on va retrouver, bien entendu, insensible. Euh, hein, C'est-à-dire que les perforants, bah, euh, entre guillemets, pas rien à foutre puisque il va quand même falloir lancer des dés, mais vous, vous abondez euh, d'autant votre, votre défense que euh, de perforants euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans la carte de votre adversaire. Donc là, clairement, ça définit un profil pour les deux euh, de chasseurs de tête euh, qui ne doivent pas avoir euh, au sensiblement peur euh, des porteurs de sabre, hein, des Jedi, toutes ces choses-là. Euh, donc voilà, c'est quand même assez cohérent. Et puis on va retrouver Tireur d'élite 1, c'est-à-dire qu'on va baisser le pouvoir euh, de 1 pour euh, à chaque fois qu'on va effectuer une attaque à distance. Là, je trouve qu'avec Armure 1 et euh, Tireur d'élite 1, pour 100 points, avec le pool que l'on a vu en bas, c'est quand même pas mal. alors Au niveau du combat au corps à corps, IG-11 est quand même meilleur que IG-88, puisqu'il va se balader avec 4 dés rouges. Mais je trouve que le rainbow de IG-88 est pas mal. Euh, parce qu'il a un perforant 1 euh, ajouté à ça, euh, donc moi je trouve pas ça euh, déconnant euh, du tout. Euh, mais on verra hein, que ce perforant euh, qui se balade un peu partout sur la carte d'IG88, on peut également l'avoir sur, euh, sur IG91. Au niveau des euh, différences, euh, IG88 sera nativement euh, avec euh, la capacité de prime que vous allez pouvoir gagner avec une carte euh, d'IA pour euh, IG11, IG11, il a en fait ce mot-clé de programmer qui fait qu'il est obligé euh, d'utiliser une carte de, de programmation. Alors il y a deux propositions, il y a Nounou et puis prime. Euh, on les lira, mais gageons qu'on ne verra jamais ou, ou très rarement Nounou. Euh, voilà, euh, à mon avis c'est pas compétitif, mais n'hésitez pas à donner votre avis sur cette configuration-là en commentaire, franchement je suis preneur. Euh, là où ça se vaut et où c'est intéressant, c'est que IG-88 va avoir Arsenal 2. Euh, donc Arsenal 2, ça va quand même lui permettre d'utiliser deux armes quand il fait une attaque à distance. Euh, enfin, quand on fait une attaque. Euh, c'est pas une attaque à distance, mais en l'occurrence, il a deux armes à distance. Donc euh, il va pouvoir se servir de son E11 et de son euh, DLT20 euh, pour faire des attaques à distance. Et euh, bah, ça, ça, ça, ça va constituer un, un beau pool de 3D noirs et de 3D blancs euh, avec Perforant 1. Euh, voilà, c'est euh, euh, euh, pas mal euh, n'oubliez pas que euh, quand vous euh, mélangez comme ça euh, les choses, vous mélangez également euh, les mots-clés donc euh, donc euh, bah, tout le pouls bénéficie des mots-clés donc euh, là c'est très intéressant, et puis IG-11 il va avoir son pistolet rouge donc pistolet c'est quelque chose qu'on connaissait, qui a été instauré par euh, il me semble Anne Solo, mais assurément Rex euh, donc c'est votre capacité lorsque vous faites euh, là pour le coup une attaque à distance euh, à en faire une contre une unité puis à en faire une deuxième euh, contre une unité différente euh, voilà donc concrètement euh, c'est moins bourrin qu'IG88 avec son arsenal parce que qu'IG88 avec son arsenal il lance un gros pool une fois euh, mais euh, c'est intéressant quand même pistolero parce que ça permet d'attaquer euh, deux fois de faire deux, deux phases de tir sur deux cibles différentes, mais euh, voilà, ça, a, je pense, euh, son intérêt. On va euh, regarder les cartes d'amélioration euh, de euh, Ig11 puisque euh, je l'ai dit, hein, il a, il a programmé et euh, il a la possibilité donc de choisir entre deux configurations, c'est clairement des configurations, mais la programmation, c'est toujours le cas. C'est toujours un profil que vous allez dessiner en fait sur votre personnage, soit vous allez être plutôt offensif, soit plutôt défensif. Donc, on va voir la programmation Nounou. Euh, lorsque euh, vous créez votre armée, Grogu gagne Alterego IG11 euh, nativement sur la carte de euh, Grogu. Il y a marqué euh, Alterego euh, Din euh, Jarin. Euh, bon, là, il va pouvoir être associé euh, à IG11. Le pouvoir qu'il va partager, hein, son pouvoir latent euh, est intéressant, mais il va être euh, amputé de moitié. Euh, puisque si vous lancez un hein, des rouges de défense et que vous faites euh, un surge, euh, en fait vous allez pouvoir euh, euh, sur ce surge euh, euh, choisir une unité ennemie à portée 1 et euh, en fait elle va gagner 2 points de suppression et 2 points d'immobilisation. Donc ça, ça va marcher avec IG-11. Par contre ce qui ne marchera pas c'est que sur un résultat vierge, vous retirez un pion de blessure ou poison à une unité soldat non droïde euh, alliée à portée 1. Donc du coup, ben, en fait, l'alter la, la, ego de, de, de, de Grugou est amputé de moitié si vous l'associez à euh, IG-11. Et puis en plus, eh ben, euh, vous allez gagner une IA, vous allez devoir supporter une IA euh, qui vous donne esquive ou déplacement. Alors Pour rappel, euh, les IA, c'est qu'on vous oblige, euh, dans les deux actions qui vous sont allouées, à faire Du coup, soit euh, un déplacement, soit de choisir un pion d'esquive. Euh, évidemment euh, ça définit un profil qui est très défensif. Euh, voilà, je pense que euh, c'est quelque chose qui est euh, qui va vous paralyser. Et euh, si vous n'avez pas un plan de jeu et un scénario bien défini, enfin euh, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, tout simplement euh, cette programmation Nounou, à part le fait qu'elle est fluff, euh, pour moi elle a elle a elle n'a pas de sens, elle a pas d'intérêt. Et euh, on le verra en conclusion, ig c'est un personnage qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement, comment dire, euh, euh, subtil, euh, très puissant, très fort, mais aussi très complexe à, euh, à piloter. Donc autant, euh, autant mettre de côté cette histoire de nous. Par contre, bah, la programmation euh, prime, euh, elle est évidente. Pour moi euh, elle vous coûtera 5 donc elle va vous monter au même niveau en fait euh, de coût euh, que IG88 pour le coup et puis elle va vous faire rattraper un peu IG88 puisque euh, vous allez euh, vous allez avoir en IA visée ou attaque bon, bah vous êtes clairement sur un profil hyper offensif du coup soit euh, dans votre phase d'activation vous devez euh, dévouer une de vos actions à attaquer euh, soit vous attribuez un pion euh, de visée et euh, si vous choisissez euh, un commandant euh, comme cible de votre prime, parce que vous allez gagner du coup la prime que vous n'aviez pas sur la carte, euh, vos armes gagnent perforant 1, vos armes, toutes les armes gagnent perforant 1. Donc du coup, ben, le, le, le DLT 20 par exemple, il va gagner aussi lui euh, euh, perforant 1. Et puis ben, le le euh, 11, il, il va gagner, il va avoir perforant 2. Euh, et si vous choisissez euh, un agent, euh, vous, vos armes gagnent suppressif. Euh, donc ça c'est euh, dès le début, vous allez annoncer au début de la partie, euh, ben voilà, je prends un agent pour cible ou je prends un commandant euh, pour cible, et dès le début de la partie et ce pour toute la partie, euh, vous allez bénéficier euh, de ces avantages. Donc entre la peste et le choléra, euh, ben ça c'est le moins pire, mais ça transforme vraiment votre hygiène en, en, en bête de chasse, euh, en bête de guerre. Et voilà, les programmations, c'est subtil, faut pas oublier, hein, c'est dès que vous avez pas d'ordre. Euh, sous IG vous êtes obligé de déclencher l'IA. Des ordres vous en aurez peu, parce que euh, bah, des cartes d'ordre il y en a quand même que deux par personnage, 3 au maximum. Euh, ça fait 3 tours où vous donnez des ordres à, à votre IG 11 grand maximum. Sur 6 est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire. En plus il y a une carte on verra, euh, bah, c'est une autodestruction. Euh, donc voilà, clairement euh, on, on dessine là un, un profil IG 11 qui est très typé, euh, euh, vraiment euh, caractéristique euh, d'un plan de jeu qui est bien défini, qui est mature, et euh, je le conseille pas euh, clairement pour les débutants. On va euh, regarder euh, du coup euh, les cartes d'ordre, et on va commencer par la carte d'ordre qui est commune à IG11 et IG88, qui a un pipe 2 euh, conçu pour tuer, plutôt badass, euh, là aussi, euh, donc vous devez nommer IG11 ou IG88, ok d'accord, euh, IG11, IG88 euh, nommé gagne, un pion de visée. Donc, euh, dès que en fait euh, vous jouez cette carte, vous avez votre pion dévisé visée. Démoraliser 3 et aguerri. Euh, bon, aguerri, ça va vous permettre d'attaquer à l'issue euh, d'une d'un mouvement. Euh, C'est une attaque gratuite, mais ça vous permet pas d'en faire deux. C'est une attaque gratuite. Donc attention avec le terme attaque gratuite. Hein, ça vous permet pas d en, d en, de, de faire une un mouvement, l'attaque gratuite puis une autre attaque. Euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la guérie va euh, coller, par exemple, pour IG-11 avec le pistolet. Roi. Donc euh, là, pour le coup, euh, ça peut être intéressant. Euh, bien mmh. entendu, l'Arsenal 2 va également fonctionner euh, sur euh, sur l'attaque de, de la guérie. Euh, démoraliser 3, euh, c'est pendant euh, son étape à lui euh, se rallier, donc soit IG-88, soit IG-11, et en fait apporter euh, 1-2. Tout, euh, tous les ennemis à portée 1-2 vont se prendre trois pions euh, de suppression. Euh, donc en gros vous les faites méchamment flipper. C'est vraiment une carte intéressante euh, qui, euh, étant donné que c'est au moment de, de se rallier, euh, voilà, il y a peut-être moyen euh, que euh, bah, ça fasse ça fasse fuir en fait euh, des troupes qui seraient euh, qui auraient mal euh, mal géré leur leur suppression. Parce que trois euh, pions de, de, de, de suppression pour chaque unité, hein, qui est à 1-2. Et 1-2, je vous rappelle que c'est la, la, la portée de tir. Donc c'est quand même, c'est quand même, ouais, c'est à peu près comme ça. Donc c'est le rayon, ça. Hein. Donc ça fait vraiment beaucoup. Euh, c'est une carte qui est, qui est, qui est quand même super, super badass. On va regarder les cartes euh, de IG-88. Puis ensuite, on, on parlera des cartes de, de, de IG-11. Alors les cartes des G88, elles ont une particularité elles aussi, euh, qui sont ultra badass c'est qu'elles sont permanentes. Euh, c'est un profil qu'on avait déjà vu avec notamment Anakin Skywalker, qui avait des cartes permanentes avec des effets. Alors, euh, Anakin Skywalker, il avait des effets positifs des effets négatifs qui étaient permanents puis qui s'empilaient comme ça, comme des, comme des strates. Là, lui, il a que des effets positifs. <rire> et c'est permanent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez joué euh, la carte d'ordre, euh, l'effet qui est dessus, en fait, il faut glisser euh, la carte sous votre... Euh, sous votre carte de profil en fait, euh, parce que ça, ce sera à partir du moment où vous avez joué la carte, jusqu'à la fin de la partie, ou tout du moins jusqu'à euh, la mort euh, de IG-88. Donc la première c'est dédié à l'assassinat, permanente, tant que IG-88 euh, effectue une attaque contre une unité qui est la cible d'un mot-clé prime, donc soit euh, le, le, le commandant, soit, soit l'agent, cette unité ne peut pas dépenser de pions Donc ça c'est très intéressant et très subtil. Si euh, IG88 a un nombre de blessures supérieur ou égal à son seuil de blessures, il n'est pas vaincu jusqu'à la fin de la phase finale. La première partie de cette carte, euh, votre prime ne peut pas utiliser euh, de pion euh, à partir du moment où, euh, où vous le prenez pour cible. Euh, du coup, euh, bah, il ne peut pas esquiver euh, si vous, euh, si vous l'attaquez. Et euh, j'irai même jusqu'à dire que euh, étant donné que vous avez une capacité de tir qui est quand même assez euh, lointaine euh, si vous ne vous euh, approchez pas trop près de lui euh, ben vous allez euh, flinguer son éventuel pion en attente pour un Luke Skywalker ça peut vraiment euh, lui casser les couilles par exemple euh, parce qu'il va pas pouvoir dépenser son pion euh, en attente à partir du moment où vous le ciblez euh, normalement la, la chronologie c'est euh, je cible ah tu me cibles bah, je joue mon en attente bah là en fait il pourra pas dépenser euh, le pion en attente s'il est ciblé euh, par euh, par, euh, par ig 88 et c'est permanent donc euh, à partir du moment où vous avez joué cette carte là c'est euh, c'est définitif et puis euh, bah, le fait qu'il soit entre guillemets increvable ça aussi c'est très intéressant puisque euh, en fait euh, souvent dans la chronologie du je jeu aux alentours de tour 4 ou 6 5 euh, ou 6. 5 ou 6 quand vos personnages comme ça clés, ça va devenir des personnages clés, hein, sont bien fatigués, sont bien usés. Un joueur aguerri ce qu'il va faire c'est que euh, il va vous le finir euh, de façon prioritaire afin de vous faire sauter une activation. C'est-à-dire qu'il va vous le tuer avant qu'il ait joué. Il va vous le tuer avant qu'il ait joué parce qu'il va tout faire pour vous retirer une activation. Parce que euh, on sait que dans le jeu en fin de partie, le nombre d'activations est très important et puis parce qu'il a tout intérêt à le flinguer avant qu'il joue parce que vous avez vu c'est des, des porte-avions c'est des trucs qui flinguent à tout va et bien là en fait si vous jouez cette carte au bon moment, dans le bon tempo euh, ben, il va le tuer avant qu'il joue, mais pas de bol, il jouera quand même. <rire> il ira quand même au bout de son activation, il fera quand même ce qu'il a à faire. Alors bien sûr, si euh, il tue sa prime, il pourra pas la revendiquer parce qu'il sera mort. Euh, mais euh, il, est, il, il va être chiant jusqu'au bout. quoi. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment exaltant, euh, je trouve. Et puis, euh, on a euh, le euh, programme euh, autonome. Donc il y a une pipe euh, 2, là aussi elle donne des ordres à IG-88. Elle est également permanente. Euh, franchement c'est pas mal euh, chaque fois que euh, IG-88 euh, se donne un ordre à lui-même chaque fois qu'il se donne un ordre à lui-même il gagne euh, un pion de visée donc ça déjà c'est de... là déjà avec cette carte là il va l'avoir et euh, IG-88 gagne autonome esquive au début de la phase d'activation si vous n'avez pas de pion d'ordre vous gagnez un pion d'esquive donc ça ce qui arrivera quand même assez souvent euh, de ne pas avoir d'ordre sur IG-88 donc obtenir comme ça de facto ce pion d'esquive c'est super intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que la carte est permanente et, euh, et du coup comme c'est un profil qui est très balas c'est quand même un personnage qui aura tendance à euh, s'exposer et à aller au conflit et euh, en plus euh, avec son arsenal 2 euh, il s'en fout un peu d'aller au close même s'il est un peu light euh, au niveau lui du close il a quand même son perforant il a cette capacité Arsenal 2 qui est que s'il est au close, il peut continuer à tirer. Donc c'est quand même un personnage qui va s'exposer. En plus, il va aller à la recherche d'une prime. Donc voilà, on est typiquement dans un profil très très violent et très à la recherche du conflit. Gagner un pion d'esquive, ça peut être utile pour la deuxième partie de son activation, quand il va commencer à se faire taper dessus. Là, voilà, ça le rend vraiment badass. Alors après, il y a une chronologie. En fonction du plan de jeu que vous avez, euh, qui est de savoir si vous jouez d'abord euh, dédié à l'assassinat, ou si vous jouez d'abord euh, programmation autonome, euh, bah je vous laisse partager ça en, en, en commentaire. Mais voilà, c'est clairement votre plan de jeu euh, qui fait que vous allez jouer euh, l'une euh, avant l'autre, étant donné qu'elles sont permanentes et qu'elles vous apportent des choses, à vous de décider euh, quand et comment euh, vous les jouez. On va regarder maintenant euh, les cartes d'ordre de, de, de IG-11 qui là vont clairement dessiner un profil euh, joueur à mon avis euh, quand même plutôt expert. Euh, on va commencer avec le carnage mécanique euh, qui, qui est une tuerie. <rire> que chose soit claires, c'est une tuerie. Euh, donc IG-11 il va perdre Pistolero, donc sa capacité à tirer sur, sur deux unités euh, pendant la même phase de tir. Euh, la première fois que IG-11 déclare une action d'attaque lors de son activation à la place d'attaquer normalement il effectue une attaque contre chaque unité ennemie à portée de donc euh, voilà donc si vous êtes euh, quand même bien placé euh, pile poil en plein milieu euh, de, de, de, du troupeau ben, vous allez pouvoir canarder euh, comme un salaud. Euh, N'oubliez pas que si vous avez utilisé euh, la programmation euh, Prime, euh, si vous avez choisi euh, votre cible comme étant un commandant, vous aurez euh, Perforant 1, et si vous avez choisi un agent, vous aurez Suppressif. Euh, sur ces attaques-là. Donc, euh, ça fait vraiment euh, passer un, un, un vrai sale quart d'heure. Euh, C'est une activation qui a la possibilité soit d'entamer méchamment euh, les troupes si elle est jouée euh, tôt, euh, soit euh, d'en finir avec un grand nombre de, de, de, de troupes et de, vous savez, le fameux petit euh, euh, capitaine euh, euh, de troupes qui tient l'objectif et qui vous casse les couilles, il ben, y a peut-être moyen de le, de, de le finir avec d'autres potes qui sont autour. Là aussi, hein, c'est toujours pareil, hein, une portée 2, c'est énorme, hein, c'est un rayon euh, de 2, euh, donc, euh, donc un diamètre de 4, donc c'est vraiment c'est vraiment tout autour de vous et, et c'est autant qu'il y a de dispo que, que vous fraguez c'est vraiment c'est vraiment vraiment vraiment du lourd on va ensuite et puis c'est une pipe 1, donc il y a de fortes chances que vous gagnez l'initiative et que ce soit par ça que vous commenciez donc voilà, il y a vraiment moyen, là pour le coup, de shooter euh, des activations à votre adversaire, et peut-être d'en shooter plus d'une, même si euh, bah, euh, on n'a qu'un seul pool, il euh, y, aura, y aura de quoi faire mal. Et puis le protocole euh, anti-capture, donc là aussi, il euh, y a plusieurs choses intéressantes à dire. Déjà, euh, la première partie du texte est intéressante, puisque lorsque vous constituez votre main de commandement, vous devez inclure cette carte IG-11 euh, s'il est présent dans votre armée, donc en fait si IG-11 est présent, dans votre pool de cartes d'or, vous êtes obligé de mettre cette carte. Est-ce que c'est impactant En casual, je ne sais pas. En mode compétitif, euh, votre adversaire, il sait que dans votre deck, il euh, y a IG-11 sur la table, donc dans votre deck, il y a cette carte-là. Il le sait. Voilà. Euh, tout est important en compétitif, donc euh, ça, ça l'est forcément aussi. Et euh, à la fin de l'activation IG-11, s'il a 3 blessures ou plus, je vous rappelle qu'il a un seuil de 5, euh, il effectue une attaque en utilisant l'arme suivante. Donc, C'est une arme avec 3 dés rouges, 2 dés noirs. C'est assez violent. Il y a déflagration, impact 3 et suppressif. Si vous avez euh, programmation prime, euh, vous euh, y ajoutez euh, le perforant 1. Euh, si vous avez choisi euh, un agent et euh, le suppressif qui est déjà présent. Donc attention à ce que vous faites, mais vous pouvez vous retrouver avec euh, du perforant 1 euh, en plus... Euh, du, de la déflagration de l'impact 3 et du suppressif le suppressif, bah, il va donner des pions de suppression la déflagration, elle va ignorer les couverts voilà, tout simplement, et euh, l'impact 3 bah, elle, va, elle va transformer euh, 3, 3 touches en critique, ça fait euh, vraiment, vraiment beaucoup, et évidemment il y a une contrepartie à ça euh, c'est que c'est une autodestruction donc euh, l'autodestruction, euh, ça a porté 1 donc vous allez lancer ce poula là à portée 1, sur tout ce qui est à portée 1, et autant de fois qu'il euh, y a euh, des choses à portée 1, donc il euh, y a une première euh, troupe, bah, vous lancez euh, 3 dés rouges, euh, <rire> 2 dés noirs à portée 1, avec impact 3, euh, déflagration, suppressive et éventuellement, mais je l'imagine, euh, perforant 1, euh, et puis ensuite le suivant, et puis ensuite le suivant, et puis ensuite le suivant, donc là c'est tout ce qui est à portée 1. Euh, par contre, faites attention, euh, c'est un suicide, donc une fois que vous avez fini ça, et que vous avez tapé sur tout ce qu'il y a autour de vous, ben c'est Baba et la figue. Et c'est Baba et la figue, même si elle n'a que 3 de blessure, et qu'elle n'est pas arrivée à la fin de son seuil de vie. C'est-à-dire que vous pouvez le, le, le jouer à 4 aussi, mais si vous décidez de le jouer à 3 ou à 4, normalement vous devriez encore être présent sur la table, mais non, vous explosez, vous êtes à la fin obligé de retirer la figurine. Si par malheur, vous tuez votre prime, euh, ben, comme vous allez être retiré à la fin de votre activation, vous ne pourrez pas réclamer euh, la prime. Donc euh, voilà, là aussi, vous euh, voyez, on est sur euh, un caractère de carte qui est euh, vraiment particulier. Euh, voilà, voilà ce que je pouvais euh, vous raconter euh, sur euh, IG88 et euh, IG11. Moi, bon, mes conclusions, mon style de jeu me porte sur IG88. Mon euh, intérêt du fluff euh, me porte sur IG88 parce que c'est un des personnages euh, que je préfère dans l'univers de Star Wars et on en reparlera. Euh, je pense qu'IG-88 est une énorme force de frappe euh, très puissante, très ballasse, euh, qui est quand même. qui autorise euh, beaucoup de choses qui permet de s'exprimer de façon très bourrine, ça va ça va être pénible pour euh, ceux qui sont en face, surtout dans une compo impériale qui est déjà quand même assez euh, assez puissante et, et assez létale. Euh, là, ça en rajoute. Et, et pour le coup, IG88, je me demande s'il est pas un peu trop fort et s'il ne faudrait pas revoir son cours en points, ce qui normalement ne devrait pas tarder, euh, puisqu'il y a des annonces de, de review de, de points. On verra si IG88 en fait partie. Mais je pense que 110, euh, ça fait... Euh, ça fait pas beaucoup pour ce qu'il est vraiment capable d'apporter dans un pool qui est déjà bien létal au niveau impérial. IG-11 est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à maîtriser. Alors attention avec IG-11 parce que euh, euh, c'est un personnage qui est extrêmement puissant, euh, qui peut euh, vraiment changer une game, mais avec son IA, avec son protocole anti-capture, euh, il va apporter des subtilités qui font que, euh, à mon avis, il s'inscrit dans une chronologie de game, euh, dans le déroulement d'une gamme de jeux qui est vraiment pensée et réfléchie, et qui, bah, si elle se reçoit euh, un grain de sable, ça, ça part en connu, en fait. Euh, et donc, je pense que c'est plus pour des joueurs experts euh, qui euh, ont vraiment un plan de jeu dans la tête, euh, le déroulent, et euh, savent éventuellement faire face euh, à un changement de situation mais l'IA est contraignante la carte protocole anti-capture elle est contraignante même si vous ne la jouez pas ça vous enlève une carte d'ordre parce que vous êtes obligé de la mettre quand même dans votre deck je le redis le protocole nounou euh, je, je, je, je n'y vois aucun intérêt et euh, peut-être ça fera l'objet d'une vidéo mais je pense que les alter ego euh, c'est pas quelque chose de fou fou en fait euh, dans euh, l'univers euh, de euh, de Star Wars Légion, et on en voit peu quand même, il y a quand même peu de gens qui jouent des alter ego sur les tables en mode compète. Euh, donc voilà, pour s'amuser, euh, pourquoi pas, mais euh, voilà laisser, laisser gros goût avec euh, avec Dean, euh, puisque là, il va lui apporter effectivement autant de, de, de bienfaits de, de soins que de bienfaits euh, d'attaques. Euh, mais avec IG-11, je ne pense pas que ça ait un véritable intérêt. Voilà, je vous ai partagé mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez en fait de ces deux figurines. J'espère vous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair pour le peu que j'ai pu vous en parler et vous le présenter. Ça nécessite encore pas mal de maturité, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à étudier, mais la vidéo peut pas durer des heures non plus. Je vous ai donné deux trois clés à vous de partir à l'aventure et à l'exploration de ces deux très belles figurines. Voilà, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite à tous de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face, et surtout avec ces deux unités IG, qui tapent quand même vraiment très très très, très balasse. Allez, à très bientôt. Ciao